Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans la troisième et dernière vidéo d'Hébreu Bibliques. Ça veut dire qu'on a déjà appris beaucoup de choses et que ce sera possible ensuite de suivre avec de nombreuses autres méthodes et de nombreuses autres possibilités. Donc, nous apprenons quatre nouvelles lettres. Ça nous en fera 12 au total. On va apprendre 12 nouveaux mots. Là, on va vraiment augmenter notre vocabulaire. On apprendra deux suffixes, quelques phrases, et ça nous permettra même de faire un dialogue. On n'apprendra pas les verbes, pas cette fois-ci, mais comme le verbe être est sous-entendu en hébreu, ça nous permettra, en comprenant un peu la grammaire, de faire quelques dialogues. Les quatre lettres que nous apprenons aujourd'hui sont le même que vous voyez ici, le taf, le tête et le shin. Vous les voyez comme pour les autres vidéos, avec des typographies différentes pour que vous vous y habituiez et que vous voyez surtout ce que sont les éléments essentiels de ces lettres pour les reconnaître, pour être capable de les dessiner et de les lire, et de les lire même si vous ne les avez pas très très bien dessinées ou si vous lisez l'écriture de quelqu'un d'autre. Qui écrit pas super bien bien sûr c'est pas les lettres cursives mais les lettres d'imprimerie que nous reprenons, mais en en connaissant l'essentiel vous verrez que vous aurez dans la main déjà tous les bons gestes si un jour vous voulez apprendre les cursives donc même taf tête chine et comme moyen mnémotechnique nous allons prononcer ça matatache c'est pas du tout un mot d'ailleurs il pourrait pas y avoir euh, quatre lettres importantes en termes de racines euh, dans un mot donc les racines sont toujours trois lettres parfois il y en a une qui s'en va pour l'une ou l'autre raison que nous ne détaillerons pas ici Ma tache disons parce que par convention on met un a à la base donc voici nos quatre nouvelles lettres pour pouvoir les apprendre on va avoir besoin de bien bien bien se rappeler de tout ce qu'on a fait avant donc si ce n'est pas le cas je vous invite à revoir les vidéos 1 et 2 que nous résumons tout de suite. Donc, dans notre première vidéo, Aleph Lamed, Yud, He, sont les lettres que nous avons apprises. Et je vous donne pour cette première vidéo aussi un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces lettres-là. C'est très simple, en fait, elles composent un prénom israélien à la mode, utilisé pour les garçons et pour les filles, et puis en France, plutôt pour les filles, c'est Elia. Elia. Pas dur à dire parce que on a déjà appris le L et puis que Eli ça veut dire mon dieu et le Hé à la fin ça fait A donc Elia. Le Aleph, le Lamed, le Yud, le Hé que nous savons lire et écrire et prononcer et puis le mot L qui veut dire dieu ouvert le I qui est un suffixe qui veut dire mon, le Ha qui est un préfixe qui veut dire le ou la et décomposition à partir du mot « eli » et « hael ». Tout ceci, vous êtes capable, rien qu'en entendant ce que je dis, de l'écrire, euh, ou sinon, revenez à la vidéo numéro 1. Dans la vidéo numéro 2, nous avons vu les lettres « bet nun vav » et « kaf raf ». Donc, le moyen mnémotechnique que je vous propose, c'est « benor ». Vous saurez plus tard, à d'autres occasions, en voyant d'autres séries de vidéos, que « o » à la fin, ça fait « son ». Donc Beno, c'est son fils, et puis Benor, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça nous permet de mémoriser quand même, et puis c'est une, une vocalisation euh, qui est plausible. Nous avons appris le Bet, qui est aussi un Vet, le noun et sa version finale, le Vav, o ou -u, le Kaf ou Khaf et sa version finale. Ça nous a permis d'apprendre le mot Av, Père, le mot « b » qui est un préfixe qui veut dire « dans »,« v » préfixe qui veut dire « et »,« nous » suffixe qui veut dire « à nous »,« les » préfixe qui veut dire « pour » ou « vers » et « k préfixe qui veut dire « comme qu ».« k qui peut devenir « ré » selon sa place dans le mot, etc. Nous l'avons vu. Donc, aujourd'hui, ça nous donne une connaissance pour nous de tous ces mots-là qui, encore une fois, sont simplissimes après avoir fait les vidéos 1 et 2, donc vous pouvez les revoir et vérifier vos connaissances. Tout ce qu'il y a à apprendre, la seule chose que vous ne pouvez pas déduire logiquement ici, c'est que c'est « elle » et pas une autre vocalisation, et « ave » et pas une autre vocalisation. Tout le reste, c'est des simples déductions que vous pouvez appliquer à n'importe quel autre mot, dans n'importe quelle circonstance. Donc, identifiez bien, vous avez vu « elle »,« ave », tout le reste, c'est de la logique reproductible partout. Tout l'intérêt d'apprendre cette logique plutôt que les voyelles, parce que si, si vous deviez déchiffrer tout ce qui relève de l'évidence, si vous deviez inventer parmi plein de voyelles et plein de consonnes à des choses où il y a en fait trois possibilités que vous connaissez déjà maintenant par cœur, ce serait dommage. Donc bravo pour votre travail et nous poursuivons. Ici vous voyez ce que nous avons déjà appris en gris clair et gris moyen et en noir ce que nous allons faire aujourd'hui encore une fois à partir de l'application logique de quelques petits apprentissages. Et nous commençons directement ces apprentissages avec la lettre même qui est une nouvelle lettre pour nous. Donc vous la voyez à droite en écriture d'imprimerie et puis à gauche comment la dessiner en écriture d'un d'imprimerie manuscrite, c'est pas vraiment décursive, on commence en bas à gauche on va vers le haut pour monter jusqu'au bord euh, horizontal supérieur du carré, puis redescendre de façon à peu près symétrique jusqu'au coin en bas à droite du carré puis on suit le point en, le trait en bas euh, le trait inférieur du carré à peu près jusqu'à la fin, mais en laissant quand même un petit espace, il faut à ce moment là Levez le stylo, c'est ce que vous voyez dans le dernier des carrés là à gauche. Relevez le stylo pour faire se joindre le, un, un endroit à peu près à proximité de ce que nous avons déjà dessiné avec le coin supérieur gauche du carré. Nous sommes toujours dans les lettres carrées, c'est-à-dire les lettres d'écriture judéo-araméenne qui ont remplacé le paléo-hébraïque de l'époque royale. Ces lettres carrées sont donc celles qui sont revenues avec l'exil de Babylone, etc. Alors on poursuit et nous avons à côté de ce même un même final qu'on va dessiner ici. Alors pas exceptionnellement, on ne va pas le faire par imitation de l'écriture d'imprimerie, mais on va le faire exactement comme on le fait en cursive pour bien le différencier d'autres lettres que vous apprendrez à d'autres occasions. Donc vous voyez tout à droite le même normal, à gauche ce même même qui se prononce toujours M, euh, mais quand il est à la fin d'un mot, et vous reconnaîtrez l'espèce de signature, puisque toutes les lettres finales forment une espèce de signature à la fin, comme une barre qui les met comme une forme particulière à la conclusion des mots. Donc pour faire ce même final, vous faites un genre de cercle qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du coin, d'un endroit, d'un point, euh, plus ou moins, à l'intérieur mais euh, plus ou moins au niveau de, du coin inférieur gauche du carré et puis vous faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre puis vous repassez au même endroit sur le point où vous y étiez pour clore le cercle sans vous arrêter revenir jusqu'en haut et là vous faites une jambe qui redescend vers le bas vous pouvez en faire plusieurs pendant que je donne toutes ces explications parce que ça prend un petit peu de temps ça vous donne l'occasion de le faire, de le voir, de l'écrire, et puis entendre la description pour certaines personnes, ça aide beaucoup aussi euh, à apprendre comment les dessiner. Donc, soit c'est en voyant l'image que je vous ai faite, soit en entendant ma voix, soit en le dessinant, en faisant le geste avec votre main, que vous enregistrez cela, ou les trois à la fois, sans doute de toute façon. Écrivez la lettre en prononçant son nom avec modèle, puis sans modèle, jusqu'à ce que ce même final soit clair pour vous et voilà nous mettons en pratique cette nouvelle apprentissage vous reconnaissez dans ce mot le même et puis quelles sont les autres lettres prononcez-les avant moi c'est un lamed, un kaf ou raf final et donc il va, voilà, va falloir lire ce mot alors j'ai dit que par convention on peut essayer toujours avec des a et vous pouvez, ça donne le mot malach qui veut dire il a régné mais alors là c'est un verbe, et on a dit qu'on ne faisait pas de verbe aujourd'hui, ça viendra dans des étapes postérieures. Donc il faut que vous appreniez ici de nouveau le mot qui est là, mais en fait vous le savez déjà, très probablement, parce que si je vous dis David, Nanan nan, Israël, ou si je vous dis euh, la bénédiction de l'allumage des bougies de Shabbat, par, par exemple, Baruchat Adonai, Elohenu, et le mot suivant c'est celui que vous avez sous les yeux, et donc vous savez que meleur, meleur, qu'est-ce que c'est C'est Meller. c'est le mot meleur. Donc apprenez-le, il revient tout le temps. Vous voyez qu'en deux exemples je vous l'ai donné, donc soit vous le connaissiez, pas besoin des voyelles, soit vous ne le connaissiez pas, et autant l'apprendre, parce que pour l'instant c'est vraiment ce qu'il y a de plus, plus simple. Le reste viendra de façon intuitive grâce à ce procédé. Le mot meleur qui signifie roi, écrivez-le. Écrivez-le jusqu'à ce que vous puissiez l'écrire sans regarder le modèle et prononcez-le à chaque fois, l'air mêler, l'air pour bien l'apprendre. Euh, Peut-être que le r est difficile à faire. Alors, ce n'est pas un r, c'est un r. Mais voilà, je ne suis pas non plus forcément la reine de la prononciation. On continue. Et vous voyez ici des préfixes, donc là il y a zéro problème, vous les connaissez, vous les lisez, vous les prononcez, vous les comprenez, vous les écrivez. Je vous rappelle juste que je vous invite à faire une petite pause entre le préfixe et le mot, c'est plus joli, et ça vous permet de mieux comprendre, et ça permet de, de, de, de rendre votre élocution meilleure. Donc je vous donne l'exemple pour le dernier des mots qui sont là, je vous invite à dire ve meler euh, surtout pas à faire de raccourcis. Mettez sur pause, écrivez, apprenez, intégrez, et nous passons à la suite. Alors, pour les suffixes, c'est un petit peu plus difficile, parce que là, si vous appliquez ce que je vous ai dit, il faudrait dire « mêlernou ». Et c'est pas ça qu'on dit, parce que ça change l'accent tonique. Le fait qu'il y ait un « nous » à la fin change l'accent tonique. Et donc, vous allez apprendre que c'est « mal kénou ».« Melechnu, mal ça revient sans cesse dans de nombreux textes donc qu'est-nous une fois que vous savez prononcer ça et eh ben, vous voyez que pour le reste vous appliquez la même chose la même chose pour l'ensemble de ces mots et euh, avec ce principe vous avez tout bon je vous ai mis un petit bonus c'est tout en bas je vous ai mis melaher israël ici quand on rajoute le nom avec Israël, et eh bien ça donne une simichoud, c'est-à-dire un complément de nom, donc qu'est-ce que c'est Melech Israël C'est un roi d'Israël. Vous savez maintenant traduire le, la petite chanson David Melech Israël, David, roi d'Israël. On reverra cette question de complément de nom dans pas très longtemps avec une petite variante. Donc, voilà, pour les combinaisons, vous les écrivez jusqu'à ce que vous sachiez les prononcer, les écrire euh, complètement par cœur. C'est le mot m'élère avec des choses qu'on a déjà apprises précédemment. Alors, un autre suffixe, on peut rajouter la lettre « ré à la fin d'un mot. Et dans ce cas-là, ça veut dire, alors ça pourrait vouloir dire « ça », par exemple, euh, « par exemple, par exemple, elle », ça pourrait vouloir dire « Dieu », et donc « elle a ». Ça pourrait vouloir dire « son dieu à elle ». Ce n'est pas ça qu'on va retenir maintenant. On va retenir que le « ha » à la fin, ça donne la forme féminine. Donc, un mot avec un « ha » à la fin, ça donne la forme féminine. On peut faire une petite ligne pour s'en remémorer. Et on voit directement son application. Donc ici, vous reconnaissez le mot, on vient de l'apprendre. « Meler » et avec un « ha » à la fin, ça devrait être « ha. Mais c'est trop compliqué à dire, donc ça nous donne le kaf se transforme, le khaf se transforme en kaf, c'est la même lettre, c'est la même, il n'y a aucune différence. Donc au lieu de melecha, ça va devenir malka. Et ici, c'est des a, -a, -a là, en dessous, sans problème, aucune exception, vous pouvez euh, vous appuyer sur cette méthode. Malka, écrivez-le, intégrez-le, vous reverrez le même type d'application de ce principe par la suite. Malka, qui signifie donc « reine ». Combinaison avec des préfixes, aucun problème. À vous de jouer. Et je passe à la suite. Et avec la lettre « taf » qui va nous être utile maintenant. Donc, le « taf », vous la voyez à droite. On commence en haut à gauche du carré, on suit le bord supérieur, vers la droite. Quand on arrive euh, au bord du carré, on redescend suivant le coin euh, vertical à droite. Et là, on lève le crayon, on vient le remettre sur le trait qu'on a déjà fait. Pas tout à fait à gauche, il faut laisser dépasser un petit bout. Et on fait un trait vertical à cet endroit-là, et très très important. Ensuite, on repart vers la gauche, on fait un petit pied au taf, c'est essentiel. Sinon, ça ferait une autre lettre. Je vous dis au passage, c'est un ret, mais on ne va pas l'apprendre aujourd'hui. Le taf, il a un petit pied qui dépasse à gauche. Prenez soin de bien le faire. Faites une jolie ligne de taf en disant son nom qui vous donne sa prononciation, et euh, comme ça vous l'aurez à la fois dans l'œil, dans la main, dans l'oreille, et on passe à la suite. Et voilà, la suite c'est une comparaison du « ré » et du « taf » qui ont une parenté. On va voir que parfois le « ré » se transforme en taf, quoi « taf » quoi Et bien, on va voir ça tout à l'heure dans une diapositive, mais pour l'instant voyons la différence. Pour le « ré », vous voyez, on fait le, le même trait, le premier trait est le même pour le « ré » et le « taf ». Juste pour le « hé », ensuite on reprend en bas de la ligne et on descend. Et pour le « taf », on reprend sur la ligne, sur la ligne qu'on a déjà dessinée, et on rajoute le petit pied. Faites une ligne de « hé » et de « taf » en les appelant par leur nom, euh, autant que nécessaire. Et nous passons au mot suivant. Et là, tout d'un coup, notre « est devenu « Et ça n'existe pas. On ne peut pas dire malkat juste comme ça, mais par contre c'est une forme dont on a besoin pour la suite, parce que malkat c'est reine de... Vous vous, vous souvenez qu'on avait dit Melech israël, c'est roi d'Israël Eh bien pour les mots qui se terminent par un he, ce he se transforme par un, euh, avec un taf dans ce type de circonstance. Et ça nous donne ici, tout en bas, dans le bonus, vous le voyez, malkat israël, ça veut dire reine d'Israël. De la même façon, on ne pourrait pas dire -henu » parce que ça manque de, de corps. Et donc le hé hey se transforme en taf et ça donne ». Mal -tenu donc euh, ici, vous reconnaissez le mot malka et la racine mélaire. Et maintenant que je vous ai dit ça, ça marche pour toute la suite. Vous pouvez déduire par vous-même vous sans souci l'ensemble des compositions que vous avez là. Écrivez-les pour que ce soit évident pour vous. Parce que, vous voyez, je prends par exemple euh, l'avant-dernier, les mâles Vous aurez plein d'exemples où il y a un les et il y a un ti à la fin. Et ce qu'il faut, c'est identifier le milieu. Le milieu, vous l'avez déjà écrit plein, plein de fois. Donc, vous le savez, maintenant, apprenez cette combinaison pour l'identifier très simplement chaque fois, chaque fois que vous la retrouverez. Et nous continuons avec la lettre suivante qui est en tête. Vous commencez euh, à l'intérieur du carré plutôt vers le coin supérieur gauche, pour rejoindre le haut en arc de cercle vers la droite, suivre vers le bas, le, le bord droit du carré, puis quand vous arrivez en bas, vous continuez à suivre le carré sur sa ligne horizontale inférieure vers la gauche, puis quand vous arrivez au bout, vous remontez sur la ligne verticale jusqu'à arriver en haut. C'est un tête. On ne la trouve pas souvent cette lettre, mais je vous l'ai mise ici, parce qu'on ne la trouve pas souvent, mais on la trouve dans un mot qui est fréquent et qui est très très important, c'est un mot qu'on va voir tout de suite, et c'est ce mot-là qui veut dire bien, le bien, le bon, et donc euh, c'est un mot important à connaître. Alors comment est-ce qu'on va le lire On a un tête, d'accord, dites le nom des lettres avant moi, si vous pouvez, Là, ensuite c'est un vaf qui se prononce v ou o ou ou, et un euh, beit ou veit, alors ça pourrait nous donner quoi ça pourrait nous donner beaucoup de choses, mais le plus simple, et vous l'identifiez sans doute, c'est que ce vav là soit une voyelle. Parce qu'on a une consonne à droite, une consonne à gauche. Donc ça pourrait donner « Tob ou « toub » ou « tove ou « touv ». Et si vous avez une préférence pour les deux derniers, c'est que votre intuition est déjà aiguisée et prête. « Tov » ça veut dire « bon » tov ça veut dire le bon, le bien, c'est un petit peu sous une forme de nom. Et donc, c'est exactement ça. Tov signifie bon, on avait besoin d'un adjectif. Dans les combinaisons, peut-être parfois ce sera plus sous le sens de touve euh, en tant que nom. Mais en tout cas, O et O, ça se ressemble un petit peu. Vous vous habituerez progressivement les fautes ici. Si vous confondez l'un et l'autre, ça pardonne tout à fait. Donc toV faites une petite ligne de tove en vous trompant un peu vers le touv, une fois de temps en temps, pour vous habituer à l'interchangeabilité relative des deux prononciations. Et maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir Vous voyez le mot, vous pouvez le lire, il n'y a absolument aucune difficulté, et je vais quand même vous le dire, mais faites pause et devinez avant, vous voyez ici, c'est tova qui veut dire bonne. Et à la fois, c'est l'adjectif au féminin, et à la fois une tova, une bonne action fais-moi une tova fais-moi quelque chose de bon ou de gentil pour moi fais-moi rends-moi un service fais-moi une tova voilà donc tov euh, touv, touv" c'est le bien et tova c'est une euh, bonne action ou un service tov c'est bon et tova c'est bonne voilà alors à partir de là où est-ce que ça nous emmène ça nous emmène à toutes sortes de combinaisons mélangées avec le mot tov et le mot tova que je vous laisse Ici, devinez, intégrer, prenez le temps parce que vous mettez juste sur pause et vous faites une ligne de chacune des expressions pour que ce soit simple. Et en réalité, si vous n'avez pas besoin de faire ces lignes, bah faites-les quand même parce que ça veut dire que ça ira très vite. Mais si ça va lentement pour vous, bah c'est que vous avez besoin de les faire et de les intégrer. Prononcez bien à chaque fois. Et on passe à la suite. Et oui, avec cette suite, on peut faire déjà des phrases. Donc, une phrase, par exemple, je vais lire celle qui est à droite, on sous-entend le verbe être. « Haav, tov, le père est bon. » Et on sait que le verbe être est sous-entendu. « Le père bon bah, », c'est « le père est bon. » Et puis à gauche, je vous ai mis ce qui se passe quand on utilise des préfixes que vous connaissez et qu'on le répète. « Haav, hatov, tov C'est une façon de dire, le fait de répéter le « ha », c'est une façon de répéter, de dire que ça fait partie du même groupe. Haav, HaTov a fait ceci et cela. Le bon père a fait ceci et cela. Donc, euh, pensez à ça en traduisant dans votre tête et en prononçant vocalement toutes ces, toutes ces expressions que vous écrivez. Et ne faites pas une ligne de Haav et une ligne de Tov à côté. Écrivez toute l'expression. Parce que Haav, tout seul, vous l'avez déjà fait plein de fois. Et Tov, tout seul, vous l'avez intégré. Ça veut dire que vous êtes capable d'écrire à la suite « ha'av tov »,« le père est bon » et tous les autres exemples à la suite en en comprenant le sens et même sans regarder le modèle. Et maintenant, voici d'autres mots que nous avons besoin de connaître pour faire des phrases. Ils sont super importants. Donc, premier mot, il y a un « yud à la fin, donc la voyelle, la dernière voyelle, ce sera un « i » parce que c'est comme ça presque tout le temps. Et donc, euh, première voyelle, on va dire que c'est un A, et ça marche très bien. C'est exactement ça, ça fait « Annie ». Quand vous avez un doute, le A, ça marche bien en général. « Annie », ça veut dire « je ». Et puis, comment est-ce que vous avez, la, quelle possibilité vous avez pour lire la suite bah, Les deux autres mots, vous appliquez la règle que le A est principal. Quand on a des doutes, on ne prend pas beaucoup de risques. Donc, en bas, vous avez « ata ». Et le « hé nous indique hein, qu'il faut continuer à mettre des voyelles, donc « ata ». Et puis à gauche, vous avez « at ». Il n'y a pas forcément, en général, plutôt pas de voyelles quand il n'y a pas de lettre derrière. D'accord Donc on s'arrête là, ça fait « at ».« At », ça veut dire « tu » quand on s'adresse à une femme. At « atta ça veut dire « tu » quand on s'adresse à un homme. Faites donc une jolie ligne de « Annie de « at » et de « ata » en les prononçant pour que ce soit simple pour vous et en pensant bien sûr à leur signification. Annie, at ou ata signifie je, tu, et tu donc au féminin at ou au masculin ata. Et voilà des phrases et expressions qui ne posent aucun problème pour vous. Prenez le temps de les faire pour vérifier que vous avez tout tout tout bien intégré. On passe à deux nouveaux mots en haut. À droite et en haut à gauche, « He, Vav, Aleph eh », et bien ce sera « Hou », et « He, Yud, Aleph », ce sera « He », pas très compliqué. Donc, euh, on les a mis à côté, « Ou c'est « Il »,« Atta », c'est « Tu » pour un homme, « He », c'est « Elle »,« At », c'est « Tu » pour une femme. Et d'ailleurs, au passage, le mot « Atta », je vous l'ai fait deviner avec la règle des « A » quand on hésite. Mais vous le connaissez parce qu'il est dans chaque bénédiction barour à ta. C'est un mot que vous connaissez qui revient sans cesse. On passe à la suite. qui signifie lui ou elle. Alors, un suffixe. Et cette fois-ci, c'est intéressant parce qu'il s'écrit de la même façon qu'on parle à un homme ou à une femme. Donc, ton ou ta en hébreu, ça s'écrit pareil, même si ça ne se prononce pas pareil. Donc c'est un raf final qui peut se prononcer RA pour les hommes ou r pour les femmes. Euh, c'est peut-être pas clair pour l'instant, mais avec l'exemple vous allez voir ça va se clarifier. Donc vous avez des phrases et pour vous donner un exemple, on va dire, on va prendre la phrase en bas à gauche qui peut se prononcer soit ou avir, ça veut dire il est ton père et dans ce cas-là c'est quand on s'adresse à une femme ou alors Hu avira, il est ton père, si on s'adresse à un homme. Ici, l'écriture inclusive est directement incluse dans l'hébreu. Écrivez ces expressions que vous êtes capable de comprendre et d'écrire, et vous avez donc des phrases. Euh, Peut-être une qui pose un tout petit peu une difficulté qui pourrait vous surprendre, euh, c'est la deuxième à droite, dans la colonne de droite. Ata, à Ata à avi, toi, tu es mon père. Ben voilà, il peut y avoir des contextes où on veut insister sur le toit et c'est possible. Je ne dis pas qu'il faut un violon sur le toit, mais de temps en temps, il faut inviter sur le toit. Non, oui, bon, c'est pas grave. Euh, on passe à la suite. Avec un mot, comment est-ce que vous allez le lire Eh bien là, la règle du A plus simple ne s'applique pas. Et donc, il faudra mettre autre chose. Et en réalité, vous avez deux bonnes possibilités. À ce stade, vous ne pouvez pas savoir. Puisque ça peut être im qui veut dire si ou m qui veut dire mère. Bien sûr, ici, ça va être m qui veut dire mère. Et c'est ça que je vous invite à retenir. Dans tous les cas de la suite de cette vidéo, ce sera m qui veut dire mère pour qu'on puisse avoir quand même la mère à côté du père. Euh, et puisqu'on a appris ave, et bien, nous apprenons m. Faites une belle ligne et vous connaîtrez ce mot. Vous saurez le prononcer et vous saurez l'écrire. Avec le même final qu'on n'a pas encore dessiné dans le cadre d'un mot. Ça nous donne différentes expressions qui ne présentent pas de difficultés particulières, sauf quand on met un suffixe. Alors, regardez en bas à droite. Mh ou Mr, ça ne marche pas, c'est pas beau. Euh, je ne sais pas si vous rejoignez ma sensibilité ou si c'est parce que mon oreille s'est habituée, mais Mr, Mr, Mr, Mr, Imr c'est Imer, ça devient Imer, ça veut dire ta mère, ta mère, ou Imra, si on s'adresse à un homme, Imer, ta mère à une femme, ou Imra, ta mère, il s'agit d'un homme. Euh, on pourrait dire Emra, mais ça se transformait, meurait vraiment, je pense, en Imra automatiquement. Donc juste euh, dites emcha avec un petit peu de, de, de langueur, en économisant votre énergie, vous aurez bon, ce sera Imra. Donc tout va bien pour tout le reste, à partir du moment où vous avez intégré ce que j'ai dit, vous devez pouvoir le transposer aux autres expressions et ça ne pose pas de problème. « M » quand il y a le même final et sinon « im » avec le suffixe et ça veut dire « mère ». Oui, j'avais dit « im », ça peut vouloir dire « si », mais c'est seulement quand c'est tout seul et le contexte nous l'indique et là je vous ai dit que le contexte ne nous l'indiquait pas. On poursuit. On poursuit avec deux mots que vous connaissez en fait parce que c'est oui et non. À droite, c'est oui, à gauche, c'est non. Vous savez le dire ou pas. Vous l'avez entendu sans doute ici là, can et là. Ken et l'eau, oui et non. Et là, il faut juste l'apprendre. Ken et l'eau, ce sont deux mots que vous apprenez. Ouais. Hum, et qui reviennent dans d'autres vidéos aussi, donc quand vous réapprendrez un petit peu sous un autre angle, ce que je vous invite à faire pour pouvoir réviser la même chose de façon un peu différente. Eh bien, vous reverrez ces ken et ces lo à apprendre maintenant en faisant plusieurs lignes, le voir, le prononcer en même temps que vous l'écrivez et le comprendre. Ken, ken, ken, ken, ken, oui, lo, lo, lo, lo, lo, non. Une nouvelle lettre, un shin, qui est parfois un signe et qui se prononce s, mais c'est vraiment exceptionnel, sauf dans le mot israël. Dans ce mot-là, euh, c'est un sin, et puis sauf le mot Simra qui veut dire la joie. Mais sinon, le chine est presque, presque, presque toujours un chine, comme on le dit là, qui se prononce et qui se dessine de la façon suivante. Donc on, on prend le coin en haut à droite du carré et on va vers le bas. Quand on arrive à peu près vers le bas, on fait un arrondi pour rejoindre le coin en bas horizontal. Puis quand on arrive presque au bout, on fait un arrondi pour rejoindre le coin en haut, euh, tout en haut à gauche du, du carré. Là, on lève son stylo, on va à peu près vers le milieu du carré et on descend pour rejoindre la barre à gauche. C'est un shin, faites-en une belle ligne en disant ch, ch, ch ou parfois son nom, shin. Et, et comme ça, il sera également intégré pour vous. Un mot, c'est le mot shell qui veut dire deux. « Appartenir », c'est le mot « shell » qui va nous être utile par la suite, « shin lamed ». Une ligne pour bien apprendre et des phrases et expressions qui ne posent pas de problème. Avec le « ken » qui veut dire « oui », le « lo » qui veut dire « non ».« Oui, elle est une reine » et « non, il n'est pas mon père ». Voilà, j'ai traduit un petit peu pour vous aider. Mais tout le reste, et même ça, vous le comprenez, vous pouvez écrire des expressions et des phrases entières. Vous êtes prêt et prête maintenant à comprendre ce dialogue. Faites pause, lisez-le, prenez le temps de le prononcer et de le comprendre. Donc il y a ici une personne qui pose des questions et à chaque fois, une personne qui répond. Je vais lire ce dialogue d'abord comme si je m'adressais à quelqu'un au féminin, puis comme si je m'adressais à quelqu'un au masculin. Vous pouvez décider de ne pas écouter ma lecture avant d'avoir fait la vôtre propre et de vérifier que vous avez bien fait. Et puis vous pouvez aussi décider de réécouter juste ma lecture sans regarder et d'écrire vous-même ce dialogue sous ma dictée. Je commence au féminin. Je la relis en m'adressant à quelqu'un de masculin, c'est-à-dire que... Euh, la première question s'adresse à un homme, puis réponse, etc. Et ça donne ça. « Who avicha ha? »« Lo, who haav, shel Sarah. »« Sarah, hi, imcha ken, hi, imi. » Et voilà, nous sommes arrivés jusqu'à un dialogue. Bravo, tout ça. En quelques heures de travail, félicitations. On a vraiment appris l'essentiel pour pouvoir comprendre la structure aussi des mots et des phrases et utiliser, utiliser, utiliser tout ce qu'on a appris au fur et à mesure. Vous voyez maintenant tous les mots que nous avons appris au cours de cette séance. Ça fait un sacré paquet de mots et d'expressions que nous connaissons. Attardez-vous sur cette diapositive, si vous le voulez, pour avancer, réviser. Bravo, c'est vraiment du beau travail. Là, nous l'avons fait en apprenant uniquement les lettres en gris clair, ça c'était pour la vidéo 1, en gris foncé pour la vidéo 2, et en noir pour cette vidéo aussi. Donc nous avons appris Aleph Bet, pas Guimel et Dalet, nous avons appris Hevav, pas encore Zainechet, nous avons appris Tet Yud Kaflamed Mem Noun, et pas encore samer Ain Pe Sade Kouf -resh". Mais nous avons bien appris le Shin et le Tav. Voilà, nous avons appris la majeure partie des lettres hébraïques et évidemment celles qui reviennent le plus souvent. Bravo Pour vous souvenir de tout ça, il faut continuer à entretenir vos connaissances. Vous pouvez vous donner des défis plus ou moins importants. Euh, par exemple, vous, vous pouvez réécouter ces vidéos simplement en vous promenant où vous pouvez essayer de tout réécrire et écrire vos propres phrases. Vous pouvez utiliser et apprendre à travers « Accueillir le Shabbat en hébreu », la méthode « shinsky l'hébreu des offices en 10 leçons » avec des approfondissements sous des angles un petit peu différents. Si vous voulez, vous pouvez aussi avoir tous les textes de l'Office du vendredi soir dans une playlist et tous ceux du samedi matin dans une autre playlist Toujours sur ma chaîne, la meilleure façon d'apprendre et de se souvenir et de transmettre. Si vous voulez euh, transmettre à d'autres personnes, si vous voulez enseigner, si vous voulez parler avec des personnes de votre niveau également, essayez d'en trouver dans votre entourage ou sinon venez peut-être en chercher dans nos synagogues par exemple ou dans certains groupes auxquels vous pouvez accéder par exemple en prenant contact avec moi d'autres personnes qui auront fait ce même programme. Félicitations, euh, vous avez compris la logique des choses, euh, peut-être que vous l'avez appris et retenu, et peut-être, je vous y invite, vous pourrez le projeter encore par la suite. Félicitations.